Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un objectif. Donc, C'est un objectif qui est chez Fujifilm, c'est le 27mm 2.8. Alors, si vous êtes dans une autre marque, ne vous inquiétez pas, euh, vous pouvez regarder aussi la vidéo, parce que je vais parler aussi de ce qu'on peut photographier avec cette focale, qui est la 27, qui est le 27mm, euh, quel type de photo. Donc, euh, c'est parti Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec le 27mm 2.8 donc, le 27 mm 2.8 chez Fujifilm, donc déjà c'est un objectif qui est siglé XF. XF, ça veut dire que c'est la gamme professionnelle chez Fujifilm, donc c'est la gamme qualitative. Donc, déjà à première vue, quand on regarde cet objectif, eh ben on pourrait penser que c'est un gadget, un, un objectif bas de gamme, un jouet, mais ça n'en est rien parce qu'en fait c'est un objectif qui est métallique, donc sur monture euh, à baïonnette métallique, mais. Euh, tout en métal, mis à part euh, le, le capuchon, évidemment. Mais sinon, c'est un objectif qui est euh, d'excellente qualité. Alors, euh, c'est un objectif qui est pancake, comme on dit. Donc, euh, pancake. Pancake, c'est euh, un objectif qui est vraiment très, très fin et très discret. Du coup, ce qui est bien, c'est que cet objectif permet d'avoir un appareil photo qui est vraiment fin, et euh, qui peut être sorti facilement en fait. Donc du coup, je le sors facilement, je photographie, il est léger, je fais de la street photo avec, hop, ça pose pas de problème. Ça attire pas l'œil dessus en fait. Euh, les gens sont moins méfiants, prennent plus pour un touriste, quelque chose comme ça. Alors, dans un premier temps, j'ai envie de vous parler de cet objectif parce qu'en fait, j'ai longtemps hésité avant de l'acheter. Au départ, euh, je voulais... En fait, au départ, j'avais le 23mm f2. Et en fait, je me suis dit, euh, est-ce que le 27, c'est pas trop proche du 23 Et au final, je me disais euh, que le 23 mm, euh, ce qui me posait problème, c'est que des fois, il était un peu trop large par rapport à ma pratique. Et je me suis dit, peut-être que c'est un autre objectif qu'il me faut. Donc après, j'ai opté pour le 35 mm 1.4. Du coup, le 35 mm 1.4, l'ouverture 1.4, c'est top, C'est franchement, c'est super euh, on a du bokeh on, franchement c'est précis, c'est bien euh, ce que je trouvais pas avec le 23 f1, f2 c'est qu'en fait à f2 j'avais l'impression d'avoir des images euh, qui étaient molles en fait ça manquait de netteté je trouvais à f2 avec cet objectif et du coup il fallait obli obligatoirement fermer un peu l'objectif à genre f4 pour avoir quelque chose de, de vraiment qui me satisfaisait en fait en qualité d'image en netteté et en piqué d'image en fait tout simplement donc du coup après moi j'avais opté pour le 35mm 1.4 et après je me suis dit euh, pff, il y a encore le 27mm qui est revenu je me suis dit tiens le 35 il cadre comme ça est-ce qu'il ne faut pas un poil de recul des fois et tout bon je me suis dit allez euh, il ne coûte pas bien plus cher le 27mm par rapport à d'autres objectifs je me suis dit pourquoi pas l'essayer puis je verrai si euh, ça me plaît ou pas si ça fonctionne et du coup en fait euh, cet objectif Hum, en fait, j'ai été séduit par sa taille déjà, tout simplement, tout simplement parce que, euh, franchement, ça fait vraiment un appareil photo qui est vraiment compact. Et moi, je me rappelle, en fait, j'ai commencé chez Fujifilm avec le X100S et j'aimais bien avoir cette compacité. Et avec le X100S, c'était un 23mm f2, euh, mais c'était, j'ai l'impression que ce n'est pas le même objectif, en fait, parce que c'était un objectif déjà qui était très fin. Mais je me suis dit, bon, après, quand j'ai commencé la photo avec le X100S, euh, c'est sûr que ça remonte à peu près à 4-5 ans. Donc, euh, j'avais pas le même regard que j'ai aujourd'hui dessus. Mais euh, quelque part, avec le 27 mm, j'avais envie de retourner un peu avec cette gamme X100, mais tout en ayant la possibilité de changer d'objectif quand je le souhaite, en fait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester le 27 mm Et puis, franchement, c'est une belle surprise parce que ce 27 mm, je pense que c'est un des, obje un des, des objectifs euh, qui apporte vraiment beaucoup de satisfaction en été. Donc, c'est un objectif qui va à 2.8. Bon, par rapport au 35 mm 1.4, c'est sûr que euh, on a deux fois, euh, deux fois moins de lumière sur le 27 mm de 8 OK Quand je suis à 1000 ISO... Avec le 35 mm 1.4, je suis à 4000 ISO avec le 27 mm 2.8. Donc, ça change carrément la qualité d'image. C'est ce qu'il faut savoir. Mais, euh, si je prends le 35 mm, qui n'est pas si gros que ça non plus, hein, mais quand même, comparé au 27 mm, je me, dis, euh, je me dis voilà quoi. Ça, j'ai l'impression que ça sort plus facilement. Même si le 35mm, je l'ai au quotidien aussi, souvent. Euh, c'est sûr que le 27mm, il sort plus souvent. On photographie, les gens se posent moins de questions. Euh, où va les photos Qui sait Et voilà. Donc, grosso modo, voilà pourquoi j'ai opté pour le, le 27mm 2.8. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'autofocus, il est vraiment lent. Alors déjà, si je le compare avec le 35mm 1.4, Bon, c'est vrai que le 35mm 1.4, c'est pas une bête de course en autofocus, mais monté sur le xt 3 il est beaucoup plus précis qu'un X-T2, un X-H1 euh, ou d'autres appareils. Le xt 3 à partir du xt 3 en fait, le 35mm 1.4 permet d'avoir vraiment un autofocus qui est plus précis, il ne rate pas, en fait, sa mise au point, il l'a fait, boum, ça marche. Après, pour euh, revenir au 27mm, c'est vrai que quand on fait la mise au point, ça pompe, en fait. Ça fait bzz bzz ça pompe par moment, mais par contre, en basse lumière. Quand on est en pleine journée, etc., ça va, il n'y a aucun problème. Donc, euh, ça fait la mise au point, même si, même si on entend le moteur, en fait, ça pompe un petit peu. En basse lumière, euh, par moment, c'est très difficile. Alors, il faut trouver un petit point de contraste sur l'image pour vraiment que le point, le point autofocus accroche, en fait, tout simplement. Alors, c'est ça qui, qui peut poser problème, euh, notamment si on fait de la street photo qui est un peu agressive, euh, on va dans la rue, on essaye de shooter, tout ça. Là, on ne va pas se mettre forcément à faire la mise au point euh, à chaque fois, en fait, tout simplement. Après, on peut utiliser des méthodes comme le zone focusing, qui est une méthode en street photo où on règle euh, tout simplement l'ouverture du diaphragme et on se met à peu près à une certaine distance dans laquelle on veut photographier et on, on, on, on clique, en fait, tout simplement, et à chaque clic, euh, on sait que notre photo sera nette en fait, parce que c'est un peu la méthode de l'hyperfocal où quand on, en fait, quand on fait une mise au point, on sait qu'à la moitié de la distance, la, la netteté commence en fait déjà. Donc c'est un peu ce principe-là, zone, le zone focusing. Donc du coup, je ne suis pas encore un expert là-dedans, mais je pense que je vais commencer à pratiquer cette méthode, parce que franchement, c'est un truc euh, qui est vachement bien. C'est Du coup, on peut... Euh, on peut euh, shooter sans faire de mise au point et tout en ayant l'instinct de se dire voilà la photo sera nette donc ça c'est plutôt pas mal c'est quelque chose vraiment à, à, à expérimenter donc euh, moi je pense que c'est ce que je vais faire donc voilà donc c'est vrai qu'il faut savoir que l'autofocus est un petit peu lent un petit mot aussi sur sa fabrication euh, le 27 mm 2.8 bah il n'est pas fabriqué euh, au japon comme les autres objectifs euh, il est fabriqué soit en Chine, soit aux Philippines. Donc ça, euh, je sais pas, je pense que c'est pour baisser les coûts, c'est peut-être pour ça qu'il est moins cher. Euh, mais par contre, ouais, il faut le savoir. Faut le savoir. Euh... Euh, quel type de photo on peut faire avec le 27 mm Eh ben franchement, j'ai envie de vous dire on peut, faire, on peut faire de tout en fait. On peut faire de tout parce que euh, sur Fujifilm, le 27 mm va correspondre à un 40 mm. Alors, un 40 mm, euh, on dit que le 50 mm, c'est ce qui se rapproche plus de l'œil humain et euh, c'est ce qui euh, déforme, à partir du 50 mm, c'est ce qui déforme le moins. En fait, j'ai envie de vous dire, ça dépend de la distance à laquelle vous vous mettez de votre sujet, mais avec le 27 mm, donc, qui correspond à un 40 mm, on peut faire du portrait, on peut faire de l'architecture, on peut faire de la street photo. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre On peut faire du paysage, moi j'en ai fait, je vais vous mettre des exemples de, de photos que j'ai fait, euh, on peut faire un peu de tout, en fait c'est ça qui est bien, c'est un objectif qui est polyvalent, et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler ici, c'est que je trouve que c'est un objectif qui s'adapte à tout, mais son seul point faible en fait c'est vraiment, euh, vraiment son autofocus, et c'est ça qui est gênant en fait, s'il avait un autofocus ultra rapide c'est serait un objectif franchement, franchement qui serait vraiment tip top. C'est son point faible, après il faut s'adapter avec. Euh, euh, du coup, c'est un objectif aussi qui ouvre à 2.8 aussi. Donc euh, c'est vrai qu'il y a plus lumineux, comme par exemple le 35 mm 1.4 qui, qui est deux fois plus lumineux. Et ça, c'est cool ça parce que euh, ça permet d'avoir des profondeurs de champ aussi euh, vraiment petites. Et c'est vrai que euh, c'est vrai que voilà, des fois j'hésite, des fois je me dis est-ce que je prends le 35, est-ce que je prends le 27 C'est vrai qu'avec le 35, il faut que je recule un petit peu plus avec le 27, il faudrait que je me rapproche un petit peu plus si j'ai besoin en fait, tout simplement mais voilà, donc euh, après c'est pas le même rapport de taille donc euh, si vous faites de la street photo vous voulez être discret, euh, franchement le 27mm est bien, ça dépend de votre pratique aussi de, de street photo, mais sinon aussi il y a le 35 qui est plutôt sympa euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus bah, Je pense que j'ai tout dit euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire, moi franchement, le 27mm euh, bon, c'est sûr que des fois je le mets, des fois je change d'optique. C'est bien de changer un petit peu pour, euh, voilà, pour varier. J'aime bien revenir un peu au 16 mm 1.4 aussi par moment. Par moment je me dis, bon, j'en ai un peu trop fait au 16. Allez hop, bon, je prends le, le 27. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'aime bien euh, quand je sors au quotidien avec mon appareil photo, euh, j'aime pas prendre plein d'objectifs en fait. Quand je prends un 5 bandoulières euh, et je sors au quotidien avec mon appareil photo, euh, tous les jours, j'ai pas envie de m'en trimballer plein d'objectifs avec moi. Et euh, franchement, le 27 mm, il s'adopte bien là-dessus. Après, euh, quand je sors, oui, pour faire une sortie photo, je vais peut-être prendre un sac à dos. Un sac à dos, je vais peut-être prendre plusieurs optiques pour euh, pour le thème, de, pour, en fonction du thème de la, de la sortie photo. Mais c'est vrai que quand je sors au quotidien, j'ai toujours mon appareil photo sur moi et je prends un objectif, voire deux maximum, en fonction de ce que je veux faire. Mais j'essaie le plus souvent de sortir léger. Comme ça, ça me permet d'avoir toujours mon appareil photo sur moi, en fait, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets le lien de l'article euh, que j'ai écrit sur le blog. Si ça vous intéresse de voir plus en détail, euh, avec plus de détails précis sur ce que j'ai abordé comme thème. Euh, sinon, à côté de ça, bah, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Moi, ça me motive à vous proposer du nouveau contenu, euh, toujours de qualité. Et euh, voilà, Et puis sinon, je vous dis à bientôt